L'Empire romain Les Romains considèrent les Alpes un territoire inhospitalier et dangereux, habité par des peuples belliqueux au caractère indépendant, difficile à dominer. Après la conquête de Gaule, la France actuelle, par Jules César en 50 avant Jésus-Christ, il décide cependant de conquérir les régions alpines pour pouvoir utiliser librement les cols qui communiquent avec cette province et qui permettent d'envahir d'autres régions comme l'Helvétie, la Suisse actuelle. La position géographique de la vallée d'Ost devient alors très intéressante car elle communique tant avec la Gaule par le petit Saint-Bernard qu'avec l'Helvétie par le grand Saint-Bernard. L'empereur Auguste décide alors de l'occuper et de soumettre définitivement les Salas. L'armée romaine doit soutenir une campagne difficile car elle rencontre une résistance acharnée. Mais le général Terentius Varon réussit à battre définitivement les Salas l'an 25 avant Jésus-Christ. Après la victoire, il fonde une ville au centre de la région à laquelle il donne le nom d'Augusta Praetoria Salassorum en l'honneur d'Auguste. Pour la peupler, on envoie 3000 vétérans du corps militaire des prétoriens, la garde personnelle de l'empereur, alors que de nombreux salas sont vendus comme esclaves au marché des porédia Quand les Romains vont arriver en Vallée d'Aoste, ils vont retrouver un territoire qui n'est pas vide, mais qui est habité par une population euh, qu'aujourd'hui on sait euh, appartenir, qu'on appelle Salas, et euh, qu'on sait appartenir aux Celtes à la civilisation des Celtes, qui est une civilisation qui commence à être assez bien connue, qui concerne et qui se développe pratiquement dans tout le continent européen, tout au moins occidental, et qui arrive jusqu'au nord de l'Italie. Pendant l'âge du fer, donc à partir du 9e, 8e siècle avant Jésus-Christ, population ces populations en fait, commencent à, avoir, à être définies par des traits spécifiques. Les grands voyages de l'époque précédente qui avaient permis le développement pendant le deuxième millénaire d'une culture assez globalisée, en fait, vont être remplacés par une situation complètement différente. Parce que le fer, la métallurgie de fer, le, du fer, euh, nécessite d'une technologie euh, pointue, mais le fer, il existe pratiquement partout. Et le fait qu'il existe partout met une fin à ces, euh, à ces voyages systématiques. Donc, on commence à voir des grandes civilisations qui sont définies par des traits qui sont des traits euh, spécifiques et qui se maintiennent dans le temps. Et à l'intérieur de ces populations, les récentes découvertes, surtout celles du tumulus de l'hôpital, qui a pu être associé à des connaissances qu'on avait déjà concernant surtout le tumulus de Saint-Martin-de-Corléans, maintenant, toutes ces découvertes nous rendent absolument sûrs que, à partir du 9e ou 8e siècle avant, la vallée d'Aoste est peuplée par des Celtes. Dans la première partie euh, de leur histoire, ces celtes vont être définis avec un terme qui euh, provient d'un site allemand qui s'appelle Hallstatt. Dans cette première partie, euh, ces celtes, pour ce qu'on en sait, euh, sont organisés dans une société qui est fortement hiérarchisée avec des princes, ce qu'on appelle le prince qui se font enterrer en fait, sur ces, sous ces tumulus, qui sont associés à des offrandes qui euh, montrent un aspect euh, guerrier de cette élite qui gérait la population, et qui surtout, pas tellement avec les découvertes d'Aoste, mais euh, il y a des tumulus pratiquement partout, on sait euh, qu'ils il, euh, ils faisaient beaucoup de commerce avec le monde de la Méditerranée. Dans ces grandes tombes de princes, on trouve souvent des objets d'importation. C'est justement ce contact qui a un peu changé la perception de ce monde celte, parce qu'autrefois on pensait à un monde extrêmement fermé. Au contraire, aujourd'hui on pense à un monde qui voyageait, qui était engagée dans une économie d'échange avec le monde méditerranéen tellement forte qu'à un moment donné, autour du 5e siècle avant Jésus-Christ, a fait en sorte que cette civilisation de Hallstatt change complètement et devienne une civilisation nouvelle, qui a beaucoup de traits qui sont dus au contact avec le monde de la Méditerranée, dont la céramique par exemple, on commence à faire des pièces de monnaie, la langue, on commence à écrire, et surtout le langage artistique. C'est cette population que les Romains vont rencontrer et c'est cette population qui était déjà en rapport avec les Romains. Parce que les, les données archéologiques de la vallée d'Aoste montrent des commerces qui existaient déjà bien avant la fondation de la ville. Alors aujourd'hui on sait qu'à partir de ces données archéologiques, en particulier je pense aux épigraphes qui parlent de euh, Salas qui, était, qui faisait partie des classes dirigeantes de la ville juste après sa fondation, et un important épigraphe qui euh, fait penser que ces Salas, qui sont nommés comme Incole, vont rentrer depuis le début dans la nouvelle ville d'Augusta Pretoria. Donc il faut penser que euh, cette intégration et cette romanisation des territoires se fait Peut-être avec quelques batailles petites, mais il se fait surtout par la culturation et l'intégration des cultures. Exactement comme aujourd'hui on sait qu'il se fait partout. Parce que ce n'est pas une question seulement des Salas et des Celtes, mais la romanisation se fait par une acculturation progressive qui a été très peu violente et très culturelle. D'ailleurs, c'est la seule raison qui explique pourquoi en quatre siècles, des populations qui étaient très différentes, comme celle qui résidait ici, vont en 400 ans commencer à s'identifier dans un seul peuple, dans un seul âme, qui est un âme qu'on peut très bien définir un âme romain. La nouvelle ville est la réalisation d'un modèle idéal. Elle reproduit le plan rectangulaire d'un camp militaire. Entourée de remparts, elle est traversée par deux rues principales. Le Cardo Maximus, du nord au sud, et le Decumanus Maximus, d'est à ouest, qui unissent quatre portes aux quatre points cardinaux. Le Forum, la place centrale, est divisé en deux secteurs. l'aire sacrée, où se trouve le temple principal, entouré d'un cryptoportique, et la place du marché, entourée de boutiques. D'autres édifices publics démontrent l'importance de la ville. Deux établissements thermaux, le théâtre, l'amphithéâtre, le stade. Les terrains agricoles qui entourent la ville sont confisqués et attribués aux nouveaux colons romains qui construisent des fermes, les villes. Petit à petit, les anciens habitants et les nouveaux arrivants apprennent à vivre ensemble pacifiquement. Les romains sont des grands constructeurs de routes. Puisque le but principal de la conquête de la région est la possibilité de contrôler les cols alpins pour des raisons militaires mais aussi commerciales, un réseau routier est réalisé pour relier Augusta Pretoria, à Iporedia et à la plaine du Pau à l'est, au Grand Saint-Bernard que les Romains appellent Summus Peninus au nord et au Petit Saint-Bernard appelé Alpis Graia à l'ouest. Des vestiges de cette route et des ponts qui la caractérisent subsistent à Pont-Saint-Martin, Donas, Bar, Montjovet, Saint-Vincent, Châtillon, Ost, Arvier, Avise et sur les décolles. La population romaine du territoire de la Vallée d'Aoste, exactement comme il se passe pour les époques plus anciennes, dépend, notre connaissance en fait, dépend fortement des sources archéologiques. Et euh, ces sources sont très nombreuses pour la ville, pour une question de travaux qui ont été faits et qui ont permis d'identifier ce qui était dans le sous-sol. Par contre, elles sont beaucoup plus euh, réduites pour l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, euh, on a quand même quelques données. On sait qu'il y avait deux routes, une principale sur la gauche orographique, qui était celle qui avait probablement, euh, qui était destinée au cursus publicus. Et il y en avait une autre, par contre, qu'on commence à connaître de mieux en mieux, qui était en droite orographique, qui sortait de la ville d'Aoste par le pont de Cléreau, euh, dans la commune de Gresson, et qui franchissait la vallée au moins jusqu'à Villeneuve. Après, par la suite, c'est difficile de comprendre par où elle pouvait passer. L'autre élément qu'on sait, c'est que l'école était fréquentée à l'époque romaine, non seulement fréquentée, mais était aménagée avec des mansiones, avec des infrastructures différentes. Et que, surtout, autre élément fondamental, il ne faut pas penser qu'on euh, avait seulement les deux cols qu'aujourd'hui euh, sont concernés par le Routon, c'est-à-dire le Petit et le Grand Saint-Bernard. On sait par exemple que le col Théodule dans la vallée d'Ayas était euh, constitué en fait une véritable autoroute depuis la préhistoire, mais à l'époque romane aussi. Et probablement il y en avait beaucoup d'autres. Alors ce qui fait, euh, ce qui donne l'idée d'une vallée qui devait être peuplée euh, pratiquement partout. Le, les retrouvements qu'on a, a fait euh, dans la commune de Saint-Pierre, à Vétan, dans, dans un site d'un haute altitude, ont montré qu'il devait y avoir pratiquement partout des sites romains. Et d'ailleurs, il faut penser toujours que quand on construit l'amphithéâtre, le théâtre dans la ville d'Aoste, on les construit surdimensionnés par rapport à la population de la ville. Et on les construit à l'angle de la ville même. Ce qui veut dire qu'on conçoit les édifices de spectacle pour les citoyens, mais surtout pour les habitants du territoire. Et c'est une épreuve indirecte en fait du fait que la vallée d'Anse était peuplée. Les Romains adorent un grand nombre de dieux et adoptent volontiers ceux des peuples conquis. Par exemple, le dieu celtique Pen, vénéré par les Salas au grand Saint Bernard, devient pour eux Jupiter Penine. Les cultes orientaux, en particulier, rencontrent un grand succès. À Rome et dans tout l'Empire, on offre des sacrifices à la déesse égyptienne Isis et au dieu syrien Mitra, vénéré celui-ci surtout pour le militaire. L'une de ces religions orientales, est le christianisme qui se répand rapidement grâce au message d'espoir, d'égalité et de fraternité qu'il offre à toute l'humanité, sans différence de nationalité ou de classe sociale. Les chrétiens reconnaissent l'existence d'un seul Dieu et refusent de reconnaître dans la personne de l'empereur une divinité vivante. On les considère donc des ennemis de l'État et on les persécute. Malgré ces persécutions, les chrétiens deviennent de plus en plus nombreux et forment des communautés de plus en plus influentes sous la conduite de leurs chefs, les évêques. L'an 313, l'empereur Constantin prend acte de la situation et autorise la pratique du christianisme. Plus tard, en 391, l'empereur Théodose l'impose comme seule religion admise et interdit le culte des dieux païens. Autre chose qu'on euh, qu peut euh, sûrement dire, c'est que euh, il y avait une exploitation aussi des matières premières. Le site Le Pont Aqueduc de Pondel euh, et la carrière du Marbre Bardiglio qui était à Emmaville le montrent bien. C'est l'exemple qu'on a, mais peut-être euh, et sûrement. C'est vraisemblable qu'il y avait d'autres sites qu'on pourrait euh, en quelque façon euh, mettre en analogie et, dont on pouvait faire le rapport avec le point du que de Pendel. Au croisement entre les deux voies principales, tout au moins les deux voies qui euh, amenaient aux deux cols, euh, du Grand et du Petit Saint-Bernard, il y a la ville d'Aoste. On choisit euh, l'endroit morphologiquement idéal, qui est à côté euh, d'un fleuve, et euh, qui devait donner, euh, présenter en fait des caractères de euh, plaine une plaine qui était un petit peu en pente mais qui devait être l'endroit idéal pour la fondation d'une ville. Une ville dont on connaît les modalités de fondation parce que les euh, retrouvements des dernières années ont permis de comprendre qu'elle avait été fondée ou tout au moins inaugurée lors du solstice d'hiver et qui était euh, organisée hum, autour de les, des deux voies principales, comme toute ville romane qui existe dans le monde entier, dont le Decumanus et le Cardo Maximus, euh, qu'au croisement entre ces deux voies principales, il y avait l'aire publique importante qui était le Forum, et qu'il y avait euh, un aménagement de quartiers privés et de quartiers, au contraire, destinés aux bâtiments publics dans le quartier des spectacles dont on a parlé. Cette topographie faisait de la ville d'Aoste non une ville spécifique de ce territoire, mais une ville tout à fait proche de celle qui était l'image de Rome. Et d'ailleurs l'architecture la romaine sert à ça, sert pour faire comprendre que dans n'importe quel côté du monde romain on a une partie de l'âme de Rome même. Le christianisme, à ses débuts, se repend grâce surtout à des gens qui viennent de loin et qui voyagent comme les soldats et les marchands. Augusta Praetoria est une ville à la fois militaire et commerçante qui se trouve le long d'une route importante. Ce sont peut-être des marchands venant de Palestine ou des soldats de passage qui commencent à faire connaître, pour la première fois, le nom de Jésus-Christ en Vallée d'Ost, à une époque que nous ignorons. Nous savons cependant qu'au IVe siècle, il y a à Ost, une communauté chrétienne qui célèbre des cérémonies religieuses dans un édifice à côté des temples du Forum où l'évêque a son siège. La cathédrale qui donne son nom à l'édifice lui-même, l'église cathédrale. D'autres lieux de culte naissent près de la ville, en dehors des remparts. Les futures églises de Saint-Tour, Saint-Laurent et saint étienne et quatre petites chapelles dans une nécropole dans la banlieue ouest. Puisque le paganisme résiste chez les habitants de campagne, les évêques de 5e et 6e siècle dont nous connaissons les noms Eustase, saint Grat, Saint-Joconde, Agnellus et Gallus s'efforcent de le convertir et font des églises dans les villages aussi, comme à Villeneuve et à Saint-Vincent. Alors que l'église progresse, l'Empire romain, qui s'est divisé en deux parties, l'Orient et l'Occident, chacune avec un empereur, est en pleine crise. Cette topographie va se modifier avec l'arrivée euh, du christianisme. En fait, une première modification, on l'a très probablement à partir du IIIe siècle. Dans le monde romain, au IIIe siècle, on enregistre une profonde crise économique. Cette crise fait, euh, comporte une réduction de la surface de la ville. Par exemple, on sait par les données archéologiques récentes que la partie gauche elle est abandonnée. Et euh, une autre grande euh, variation dans la topographie, on va la voir avec la fondation des premiers édifices religieux. Là où il y avait le forum, on va construire la première cathédrale, qui est très précoce en Vallée d'Aoste. Il faut penser aussi que euh, Aoste euh, représente et a un rôle extrêmement important dans l'Antiquité la, d'Ardib, parce que l'empereur dioclétien, à partir de 284 après Jésus-Christ, va faire de Milan la capitale de l'Empire. Ce qui change complètement la topographie, en hein, parlant toujours de topographie de l'Empire entier, et ce qui fait que les voies qui passent au travers du col du Grand Saint-Bernard surtout, deviennent fondamentales. C'est peut-être pour ça que la première cathédrale est si précoce dans la ville d'Aoste. Et à côté de la cathédrale, la topographie change par la fondation des euh, complexes, des basiliques funéraires, dont celle qui est très bien conservée est celle de Saint Laurent juste après la, port, la Porte euh, Pretoria, qui était un peu l'entrée principale symbolique à la ville.